Pour vous à vous écouter, je suis un petit peu euh, pétri de contradictions. C'est bien. À quoi sert l'humour en politique, finalement Parce que, à la fois, ça peut assainir, pour dénoncer, euh, quand on pratique l'humour en politique et pour dénoncer des, des situations qui ne devraient pas être. Et en même temps, on le voit bien aujourd'hui avec certaines émissions que ça participe à cette société du spectacle, euh, qui est aussi un concept euh, qui, qui participe aussi euh, à un modèle néolibéral. Donc, à quoi, à quoi sert l'humour en politique Est-ce que c'est utile, efficace, bénéfique Est-ce que ça participe aussi à tirer la société d'un peu bas enfin, j'ai des grands rêves d'autodérision, vous hein. en parlez tout à l'heure, euh, voilà, je vous dis que si déjà les, les principaux acteurs de cette tragédie euh, étaient capables de rire un peu plus d'eux-mêmes, peut-être que du coup il y aurait une complicité entre guillemets avec euh, les gens qui, qui font ce métier, et ce ne serait pas euh, des tomates qu'on jette sur, euh, sur des guignols quoi. Donc, voilà, mais, enfin, je ne sais pas si ça répond complètement à la question mais enfin, voilà, c'est vrai que j'aimerais tellement euh, voir ça euh, plus souvent de, je sais pas, un débat ou comme tu dis, ouais, comme plutôt quoi mais, ah ben, je ne sais pas ». Plutôt de partir, encore une fois, dans des grandes explications, euh, en se noyant soi-même dans ce qu'on dit. Mais... Et puis dans des discours, j'ai toujours raison, ça c'est oui. insupportable bon, Moi je pense que ça, ça participe à une gymnastique euh, de l'esprit, aussi quand j'ai détourné l'affiche de Seguela à 50 ans sans Solex, euh, tu, as, tu as loupé ta vie, donc ça parle énormément, euh, tu as commencé à la coller dans la montée Saint-Sébastien, tout le monde la voulait, donc euh, les gens, euh, voilà, tourner en dérision ces agences de com, euh, c'est vrai que les politiques n'ont plus rien à dire, ils, ils font appel à des professionnels qui se plantent, euh, euh, qui ont des Pékins comme moi, quoi, absolument insignifiants, arrivent à faire une affiche qui marche, ouais, les gens peuvent faire la même chose. Quoi, Genre à la base des gens qui peuvent s'exprimer complètement déprimés de la politique Et sur ce côté un peu société du spectacle est-ce que vous pensez d'une émission comme Les Guignols de l'Info ou Le Quotidien C'est pas pareil Les, les Guignols de l'Info c'est du divertissement c'est pas du journalisme les, La particularité de Quotidien c'est qu'ils ont eu du mal à s'installer dans ce créneau-là au départ ils étaient considérés comme étant du divertissement et on leur déniait la, la qualité de journaliste. Maintenant elle est plus contestée. Il y avait d'ailleurs une chronique People qui, qui est une moins importante aujourd'hui, enfin je ne suis pas bien mais... Oui mais en même temps People, les journaux sérieux les chroniques People les gens, pour eux. C'est une chronique légitime puisqu'elle existe dans les journaux sérieux. Et ils, font, ils font vraiment du travail des journalistes à peu près plus contesté. Puis il y il y a des pastilles dedans qui sont d'humour pur, mais il y a quand même vraiment de l'investigation. C'est du journalisme, on apprend des choses. Donc c'est du journalisme. Pour moi, on est dans du journalisme satirique, c'est-à-dire le fond, euh, c'est de l'info, y compris culturel, et le ton est satirique. Les guignols de l'info, c'est pas le cas, parce que les guignols de l'info, on peut être dans la fiction pure. À l'époque où c'était drôle. <rire> La, la, la, la, tous les trois, mais c'est pas grave hein, je, je, je, la réflexion que ça me, ça me suscite je, je repense à une discussion que j'avais eue avec, avec un journaliste euh, de Mediapart bah, c'était Fabrice Arfi donc euh, Lyonnais voilà, euh, et euh, à qui enfin, on avait eu une discussion un jour et euh, en fait, il était euh, très en questionnement et en même temps en colère et parce que finalement, ce qu'on lui reprochait, c'était de faire le jeu de l'extrême droite parce que journaliste d'investigation et parce que sortant des affaires. Et la question de dire, est-ce que parce qu'on fait de l'humour et euh, finalement on se moque des politiques, euh, on, les, on, on contribue à les discréditer aussi euh, et finalement je me dis euh, le vrai responsable c'est quand même les hommes et les femmes politiques soit quand ils sont corrompus euh, c'est pas le journaliste qui va sortir l'affaire qui est responsable et qui du coup fait le jeu de l'extrême droite c'est quand même le politique qui ne respecte pas euh, ben, l'honneur de sa fonction voilà. euh, et l'humour à la limite si euh, les politiques prêtent à rire euh, hélas même hein, par ce petit jeu du pouvoir et de la comédie auquel on on assiste, enfin, on participe tous un peu, quand peu, je me vois au conseil municipal, hein, c'est un peu la cour de récréation, hein, c'est vrai. Euh, peut-être que le danger de ce type de questions, c'est de, de renverser la question de la responsabilité, finalement. Et, et donc, euh, euh, peut-être la première responsabilité, elle, si, si aujourd'hui il y a cette, ce discrédit, ou ce manque de respect vis-à-vis hein, -vis, euh, du personnel politique, euh, c'est peut-être d'abord parce qu'on ne s'est pas montré à la hauteur collectivement à certains moments, plus que parce qu'il y a des humoristes ou... Euh, ou euh... Après le danger c'est que c'est toujours pareil, c'est toujours quelques-uns, on le dit souvent mais je crois quand même que c'est vrai, <coughs> c'est quelques grosses affaires ou quelques-uns euh, qui viennent stigmatiser euh, un ensemble d'élus euh qui globalement fait aussi les choses par conviction et essaie de faire avancer les choses. Euh, voilà, c'est toujours le même, le même questionnement. Quoi. Oui, il y avait une conférence de presse, et pas de presse, euh, avec Fabrice Arfi, hier au tribunal de grande instance, et avec euh, l'avocat d'Anticor. Et il rappelait deux trois choses, parce que, oui, c'est quelques affaires, mais c'est quelques affaires au sommet de l'État. Il ne faut pas oublier que le président Chirac, 2011, a été condamné à trois ans de prison ferme pour la seule affaire qu'il n'a pas réussi à étouffer, parce que les autres il est quand même arrivé. Le président qui lui a succédé, Nicolas Sarkozy, dans son entourage proche, 33 personnes ont été mises en examen ou condamnées, dont Claude Guéant, le ministre de la police. Pour avoir volé de l'argent, enfin, euh, c'est quand même du très lourd. Et on a euh, le même Sarkozy qui est actuellement menacé d'affaires extrêmement graves dont la plus grave est l'affaire du financement libyen, puisque là il y a mort d'hommes, enfin, on est dans de la corruption à une échelle absolument prodigieuse, Donc c est, c est, c est... et puis euh, on s'apprête à en élire un autre, parce que ça ne suffit pas, donc il faut euh, euh, y, y a un moment où les gens voient ça, et donc ce n'est pas du populisme à un, à un moment les, les gens qui utilisent cet argument populisme, en fait c'est les mêmes qui ont souvent une attitude méprisante vis-à-vis -vis du peuple c'est-à-dire qu'ils s'intéressent en fait pas du tout dès qu'on leur parle du peuple, ils parlent de populisme mais c'est ça en fait qui crée une ligne de fracture gravissime, quand euh, les mêmes gens qui se permettent ça sont les mêmes qui viennent dire au peuple, vous coûtez trop cher vous vous rendez pas compte, le déficit de la France enfin, c'est juste incroyable pourquoi les gens se jettent dans les droits de Marine Le Pen parce qu'elle a exactement l'attitude inverse, cest dire vous, qui êtes, tous ceux qui s'étaient fait massacrer par la classe politique de droite et de gauche, vous êtes les bienvenus. On vous ouvre les bras. Et on, on les laisse entrer. C'est ça, en fait, qui crée, euh, ce qui crée ce populisme-là, c'est le mépris du peuple. En fait. C'est le mépris du peuple et c'est les affaires qui sont au sommet de l'État. Bien entendu que la, la majorité des, des, des élus sont, sont honnêtes. Mais surtout ceux qui sont au bas de l'échelle, plus on va vers les sphères du pouvoir. Et de l'argent, parce que c'est les mêmes, et plus il y a des chances de trouver des corrompus, mais c'est normal, c'est logique. Qu'est-ce qui corrompt C'est le pouvoir et l'argent. Plus on va vers le pouvoir et l'argent, plus on va trouver de gens corrompus. C'est pas surprenant du tout. D'où les limites à mettre, oui. y compris sur les juridictions exceptionnelles, euh, et enfin, sur les cours, euh, le, le, le fait qu'un député ou un, un ministre ne peut pas être poursuivi pendant son mandat. Enfin, voilà, quoi, il y a cette idée aussi de d'arrêter ces, ces régimes, euh, euh, ces faveurs exceptionnelles. Ça fait partie, y compris euh, des revendications d'anticorps, des chars qui demandent etc. Franchement, oui. l'humour là-dedans, c'est vraiment la, la chose la moins grave qui puisse leur arriver. Hein. <rire> Et pour tout. Mais en parlant d'humour, par exemple, il y, y a un sniper qui était, qui était parlementaire, qui était président du conseil, qui s'appelait Climenceau, à qui revoit beaucoup beaucoup de belles citations par rapport à ces, non seulement les autres politiques, mais aussi les fonctionnaires, il n'y a pas du coup d'individus qui sont équivalents au monde politique Ça, je vois ce que je disais, moi, c'est serait mon rêve que devant les caméras de quotidien ou truc comme ça, il y ait quelqu'un qui réagisse pas forcément sur le même temps, mais qui trouve sa place simplement, ouais, Il y avait Jean-Pierre Raffarin, célébrant Raffarinat... Mais André c'était plutôt gentil. C'est pas, hein. pas gentil du tout, Clément Il y a l'humour involontaire. Mac Mahon, pour moi, c'est celui où on ne peut pas faire mieux. Mais je ne crois pas qu'il le faisait exprès. Ah, ça, c'est du génie à l'état pur, l'état inconscient de son propre génie. C'est vrai que je pense à le type qui était à Montpellier, il est mort il y a quelques années j'ai l'impression qu'une personnalité comme ça elle pourrait répondre aux attentes qu'on semble avoir aussi et que j'ai ou en tout cas et en même temps c'est vrai que quand il l'ouvre enfin il s'est quand même bien fait des lui donc il y a... apparemment ça a l'air pas évident pour celui qui va prendre cette parole là de la tenir sans recevoir des tomates de ses pairs quoi. Mais ils très bien défendre aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. bon, ça pose la question du politiquement correct. C'est-à-dire qu'il y, y a des libertés de langage qui existaient et qui, qui existent autour aujourd'hui. Ce qu'on appelle le politiquement correct, c'est juste de l'hypocrisie à l'état absolu. Parce que les gens ne pensent pas moins, moi, mais ils trouvent là